Je souhaite m'adresser directement à ceux qui nous regardent aujourd'hui, à la communauté cycliste du Québec. Je suis heureux de vous annoncer officiellement, ce matin, que le pont Samuel-de-Champlain sera officiellement le premier lien hivernal sur le Saint-Laurent. On vous a entendu. On vous a entendu, on agit pour s'assurer du développement durable, mais aussi de la mobilité active. C'était essentiel pour moi et mon équipe, et démontre Concrètement, que nous sommes présents pour soutenir la mobilité active et ce, 365 jours par année. Nos experts de la Société des ponts Jacques Cartier Champlain examinent les options pour offrir d'autres liens qui pourront se connecter au réseau cyclable de la Ville de Montréal durant les quatre saisons. C'est donc un nouveau lien multimodal pour les autos, pour les vélos et le transport en commun que nous inaugurons ensemble aujourd'hui.